Je suis allé voir le médecin et le médecin il m'a dit bah en fait vous avez une aiguille coincée dans la fesse Mais non. Ah, gauche genre Depuis ici 10 ans. Et, euh, et en fait il y a une membrane qui s'est euh, formée autour genre elle, Airbnb dans le cul Déjà, elle <rire> s'est for... fait un petit Airbnb dans le cul mmh. détente Félix <rire> oui. Félix a une aiguille dans la fesse gauche Autrement ah, dit, bien. Félix a une aiguille dans le cul. Est-ce vrai ah, Est-ce faux Alors, euh, est-ce est il l'a constamment, depuis une date par exemple Félix Ou euh... Félix a constamment ah. ouf, une aiguille ouf. dans la fesse euh, oui. J'ai envie, envie de dire vrai moi. Alors vu que je perds tout le temps à ce jeu, je vais tuer. Ouais, ouais, j'ai envie de croire. C'est ce que tu en penses, Hortense euh, C'est vrai. Alors, Hortense, oui, alors c'est d'abord les deux. Mais est-ce vrai, est-ce faux Alex Tout à fait. C'est tout à fait vrai. Yes ah, je savais que je pas bah, mon... dû m'écouter. C'est vrai, j'ai une mais aiguille dans le cul. ça huc. Raconte l'histoire entre nous. En fait, euh, ma mère, elle est styliste, elle est couturière et euh, elle laisse tout le temps, euh, elle laisse, elle laisse tout le temps traîner ses affaires. Et euh, quand j'étais petit, mon kiff, mmh. c'était de me rouler dans la moquette. Bah, ouais, c'est pas un sketch, bon, hein, mais euh, <rire> quand j'étais devrais... petit, je kiffais, je kiffais me rouler dans la moquette. Et, euh, et, euh, et un jour je, sais pas, je me suis pris une aiguille dans le cul mais je m'en suis pas du tout rendu compte ah ouais. Et je m'en suis rendu compte des années plus tard en me grattant en fait Je me gratte mais comme si fait, ça je suis ça dans vrai. mon lit Mais peut-être je devais avoir 5 ans et genre j'avais 15 ans quand, euh, ah quand ouais. je... Et en fait je suis allé voir le médecin et le médecin il m'a dit Bah en fait vous avez une aiguille coincée dans la fesse mais, non, à gauche genre ça. ici Depuis ans et, euh, et en fait il y a une membrane qui s'est euh, formée autour genre elle... Airbnb dans le huc Déjà, Elle s'est for... fait un petit Airbnb dans lui. le cul détente Je lui ai dit faut la... Et il me dit faut la, il faut la, est-ce que faut la retirer et tout. Il me dit euh, ouais vous pouvez la retirer mais c'est pas euh, remboursé par la Sécu. <rire> je dis on la, <rire> je, ah, je ouais. dis on la laisse. Du coup et, tu bipes à l'aéroport. Hein et du coup ouais ah. ça m'arrive de biper à l'aéroport. Il te croit ouais. ou pas Non. Tu non dit en, fait, ça pas, en fait non ça m'est pas vraiment arrivé de biper à l'aéroport. C'est-à-dire que, <rire> que, je... que un jour j'ai bipé alors que attends parce qu'un jour j'ai bipé alors que j'avais déjà euh, tout enlevé tu vois toutes mes ouais. affaires etc les pièces les trucs tous les objets métalliques et là je bip quand même. Allez. Et je me dis c'est ça ou pas et dans la tête, je commence à me dire, putain, mais si c'est ça, mais c'est quoi le scénario Qu'est-ce que je leur explique, quoi <rire> Comment ça se passe Et du coup, j'ai fait croire à 2-3 personnes en racontant cette histoire que je bipais au... Ouais. Mais, mais, euh, mais après je devais avoir une connerie et tout c'est pas mal passé. comme euh, biotinder ça j'ai une aiguille dans le cul <rire> c'est la pas pire pas je pense <rire> c est c est ça. Non, non, franchement pire. je vis avec je m'en fous ça, ça te te pas pas mal fait jamais mal non, ça te t pique t es t es pas en fait parce que je c'est pas très grand Est-ce que, que tu fais des squats avec une petite fessée ouais quand tu prends des fessées ça fait pas mal moi je bah si ça fait mal mais j'aime ça qu'est-ce que ça peut te foutre vous venez de me percer à jour